Chez Willow, on a sept métiers différents qui sont répartis dans cinq services. Donc on a le service développement, où il y a un responsable technique et un concepteur-développeur. On a le service de support client, où on a deux techniciens support client. Le service commercial, avec notre conseillère client. Le service administratif, avec notre assistante euh, administrative et comptable. Et euh, ensuite on a le pôle direction, avec le président, Julien, et euh, moi-même, la directrice générale.